traders et investisseurs, jeudi 9 avril bonjour alors l'élan très haussier de la matinée suite à la clôture américaine positive d'hier a fait pchit c'est le moins qu'on puisse dire après avoir gagné presque 2% ce matin les marchés européens sont négatifs en tout début d'après-midi il faut dire que nous sommes à la veille d'un week-end de 4 jours en Europe le week-end pascal nous imaginons donc que personne ne veut prendre le moindre risque, mais nous verrons bien quels seront surtout les chiffres américains du chômage cet après-midi et également quelle sera la clôture des marchés américains qui pourrait bien donner le là. Donc, il faut patienter, toujours naviguer à vue et surtout, pour le moment, ne pas prendre de nouvelles positions de swing trading, ça paraît évident. Dans ce contexte, ce matin nous avons réalisé un strike, deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux magnifiques médailles. Espérons un après-midi encore plus actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, un excellent week-end pascal confiné et